Le taux de participation aux États-Unis est traditionnellement très faible, on le sait. Euh, il y a, en règle générale, depuis plusieurs décennies, il y a un Américain sur deux qui se déplace pour l'élection présidentielle. Et le chiffre est encore plus bas pour les élections au Congrès, puisque là, il y a un Américain sur trois euh, qui se déplace pour ce qu'on appelle là-bas les midterms, les élections au Congrès. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent euh, le, la, la faiblesse de la participation électorale aux États-Unis. On, on en connaît plusieurs. Hein, le, le fait, par exemple, que l'élection euh, se, se, se passe un jour ouvré. Euh, donc euh, les gens doivent aller voter avant de partir au travail, ou en revenant, donc euh, il y a des files d'attente, c'est compliqué, ça prend du temps, euh, donc ce n'est pas une manière d'inciter les gens euh, à le faire. Mais c'est une, une règle qui est dans la, dans la Constitution, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer euh, aisément. Mais il y a d'autres éléments qui l'expliquent. Le, Et l'élément sur lequel j'aimerais mettre l'accent, euh, c'est cette euh, polarisation partisane aux États-Unis qui a une traduction géographique. C'est-à-dire qu'on euh, sait aux États-Unis que certains États vont forcément basculer dans un sens ou dans l'autre. On sait que la Californie ou le Massachusetts vont être des États qui vont soutenir le candidat démocrate. On sait que l'Alabama, le Mississippi sont des États qui vont soutenir le candidat républicain. Et donc, dans ces conditions, euh, l'incitation pour les électeurs à se déplacer est relativement faible, surtout que cette... Euh, euh, solidification du choix électoral euh, elle se retrouve aussi au niveau des circonscriptions donc l'étage d'en dessous euh, dans les circonscriptions aussi les résultats électoraux sont, sont quasiment joués d'avance dans l'écrasante majorité des circonscriptions on ne sait pas tellement mais euh, les élus à la chambre des représentants sont élus le plus souvent avec des majorités absolument extraordinaires de 90, 90, 95%. Et euh, cette, euh, cette situation-là euh, explique qu'il y a en fait relativement euh, peu d'incitation pour les électeurs à de se déplacer. Les électeurs du camp adverse s'entendent. C'est-à-dire, reprenons le niveau des États, si vous êtes un électeur républicain en Californie, l'incitation pour vous de vous déplacer est extrêmement faible, si vous êtes, parce que votre, votre participation ne va pas changer le résultat. Si vous êtes un électeur démocrate au Mississippi, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez faire le même raisonnement au niveau de certaines circonscriptions. Dans un État aussi vaste, eh bien, les élections, paradoxalement, se jouent sur un nombre extrêmement limité d'États et de circonscriptions. À chaque fois, il y a 10-15 circonscriptions sur les 435 euh, circonscriptions de la Chambre des représentants qui sont véritablement en jeu. Et au niveau des États, eh c'est le même phénomène. Vous avez quelques États qui sont euh, appelés des États clés. L'expression le, américaine, c'est le « swing state », donc « swing » comme pour une balançoire. La hein. euh, traduction française n'est pas forcément très très bonne. Euh, mais ce sont donc des États où il y a une incertitude euh, sur le résultat final. Et ces États sont toujours un petit peu les mêmes au cours des dernières années. Ce sont essentiellement des États dans le Midwest, donc, on parle de l'Ohio, on parle de la Pennsylvanie, on parle du Wisconsin, qui a fait les titres en 2016. Et puis, il y a par ailleurs des États dans le Sud, et ça, c'est une évolution électorale et démographique très intéressante, qui sont en train d'être plus ouverts que ce qu'ils n'étaient, mettons, en 98 ou en 2000, dans la mesure où il y a apparition de, de, de, de grandes banlieues euh, qui sont en fait composés d'électeurs beaucoup plus modérés. Euh, donc, c'est le cas par exemple en, en Virginie, où toute la Virginie du Nord est devenue une immense annexe de Washington DC et on sait que Washington DC est systématiquement démocrate. Donc, là, on a une démographie de. De fonctionnaires ou d'employés de, du gouvernement euh, qui se sont installés en virginie du nord et qui font évoluer euh, les logiques démographiques de, de cet état un phénomène similaire en caroline du nord donc voilà quelques états qui sont des états clés sur lesquels les euh, campagnes vont passer du temps vont investir de l'argent et vont faire venir bien entendu les candidats